Amiral Pixie au rapport, aujourd'hui j'ai sorti mon petit jersey de la Disney Cruise Line, c'était l'occasion et j'aime beaucoup ce look, bon j'aurais peut-être mieux fait d'éviter le rose en bas et le bleu en mais on n'en parlera pas Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien Amiral Pixie au rapport, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet dont j'ai jamais parlé sur la chaîne et je me suis dit qu'il était temps. Ça fait quelques années que j'accumule quelques petites pièces par-ci, par-là, j'ai pas une très très grosse collection mais je pense qu'il est important de vous en parler. Alors aujourd'hui on va parler... Dossier de presse Disney. C'est quand même un sujet qui est important puisque ce sont des dossiers qui sont créés à la destination de la presse et là, jusque là, vous me direz que je vous apprends rien, mais les dossiers de presse, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de découvrir un projet dans son ensemble. Par exemple, pour un film, on va vous parler de comment est née l'idée du projet. On va vous parler un petit peu des acteurs, des personnes qui ont fait le film, peut-être de quelques anecdotes de tournage, on va vous mettre quelques extraits, quelques photos. Et du coup, dans l'esprit, quand vous entendez ça, ça vous fait peut-être penser au art-of. Je trouve que les dossiers de presse, c'est quelque chose qui peut être super intéressant parce que bah, ça peut permettre de compléter une collection de livres, de découvrir des anecdotes qu'on n'a pas forcément... Alors certaines fois ils sont assez classiques, il n'y a pas grand chose d'intéressant euh, à y lire. Avec les années malheureusement ça se fait de plus en plus au format dématérialisé et moi je trouve ça super triste parce que bah, j'adorais ce genre de pièces de collection. Mais il y en a certains qui sont des pépites parce qu'il n'y a pas forcément d'art-of à leur sujet ou parce que bah, ça vous permet de découvrir des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir tout simplement euh, jusque là et d'avoir une pièce de collection, d'un film ou d'une attraction ou quoi que ce soit euh, que vous appréciez. C'est par exemple le cas pour l'attraction Pirates des Caraïbes, pour l'anniversaire de l'attraction, Disney en Paris avait carrément fait un livre sur le sujet qui au final a donné le livre qui est commercialisé euh, dans le parc et qu'on connaît tous. De base c'était un matériel qui était disponible pour la presse et pour certains influenceurs. Donc quand on voit ça, on se dit que quand même, il y a du potentiel. Et du coup, bah moi j'ai commencé à en acheter certains. Alors certains m'ont été donnés, certains ont été récupérés grâce à insiders et certains, euh, et bah, je les achète directement ça peut être sur Ebay, sur Le Bon Coin euh, dans des brocantes, on peut tomber sur des petites offres et je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous montrer un petit peu ma collection. Et le truc qui est amusant et dont je me suis rendu compte aujourd'hui en tournant cette vidéo, c'est qu'en fait, et bah moi j'en ai beaucoup plus sur les parcs que euh, sur les films, j'en ai que deux en fait j'en ai même qu'un seul euh, sur un film d'animation puisque c'est celui-ci de La Belle et la Bête c'est le tout premier que euh, j'avais acheté c'était bien avant d'avoir des art of en fait sur La Belle et la Bête et j'étais contente parce que bah, j'avais aucun livre en français en fait sur le sujet et euh, bah, ce dossier de presse qui est sorti à l'occasion de la sortie du film en 1992 me permettait d'en apprendre un peu plus à ce sujet alors c'était pas des grosses informations mais le fait voilà bah, d'avoir une pièce de collection sur un film qu'on adore et bah on prend toujours. Il y en a notamment un sur euh, Cusco que je rêve d'avoir depuis des années puisqu'il n'y a absolument aucun art sur Cusco et que je cherche activement. Donc euh, j'espère le trouver euh, un de ces quatre à un prix qui n'est pas non plus euh, complètement extrême, en sachant que les dossiers de presse, c'est pas non plus des pièces qui sont hyper grandes. C'est-à-dire que là, bah, vous voyez celui-ci qui est déjà assez fourni, il doit faire à tout casser une trentaine de pages. J'ai également ce dossier de presse-là euh, qui est un peu particulier puisqu'il est sous forme de journal et il est sorti. Pour la série animée des soins dalmatiens Qui sortait à l'époque sur Disney Channel Soins rue des dalmatiens Qui est désormais disponible sur Disney Plus si jamais vous voulez le voir Et euh, du coup J'avais été invitée dans un bus J'y avais été avec euh, les tichou à l'époque J'étais invitée pour Pixie d'ailleurs à découvrir le premier épisode et euh, à voir un petit peu les animations Et il y avait le journal que j'ai précieusement gardé depuis et je trouve ça génial quand on a des formats un peu spécifiques comme ça. Donc je vais vous présenter petit à petit un peu les différents dossiers de presse que j'ai, où est-ce que je les ai trouvés, comment est-ce que je me les suis procurés et je vous mettrai du coup à chaque fois quelques close-up pour pouvoir illustrer et que vous en voyez un petit peu plus. Celui-ci par exemple, c'est Sarah Dots, ma copine qui me l'a donné. C'est une exclusivité cast member du 12 avril 2017, donc à l'occasion des 25 ans de Disneyland de Paris. Et ce qui est très sympa dans ce document, c'est que ça retrace vraiment les 25 ans du parc, donc le premier anniversaire, l'ouverture des studios et également bah, les mesures qui sont mises en place pour les 25 ans. Pour les cast members forcément c'est un point de vue différent que la presse en fait. On sent qu'il y a une différence de ton et que bah, c'est pas le même objectif. Et je dois admettre que vu que j'en ai beaucoup qui viennent de Disneyland de Paris, je trouve que les équipes euh, qui s'occupent de ça à Disneyland de Paris font un travail de dingue. Euh, c'est super bien documenté, visuellement c'est super agréable, il y a vraiment un univers et, et je trouve que c'est des vrais petits bijoux j'ai pas eu la chance malheureusement, j'en ai raté certains euh, mais ceux que j'ai en tout cas je suis vraiment très très contente de les avoir par exemple celui-ci, c'est le dossier de presse euh, des journées du patrimoine de Disneyland Paris de l'année dernière où vous avez à la fois un discours sur euh, bah, les métiers qui composent les métiers du patrimoine puisqu'il y a énormément d'artistes euh, au sein de Disneyland Paris qui font euh, bah, des pièces absolument remarquables et à la fin, vous avez du coup différentes photos de la collection de costumes qui étaient disponibles. En fait, cette exposition, elle était à Vidéopolis. Donc vous pouviez observer bah, le temps des Journées du patrimoine de près les costumes du parc. Et il euh, y avait des choses qui étaient absolument magnifiques. Moi j'avais eu la chance de les voir en vrai, mais c'est vrai que bah ça, ça permet quand même d'immortaliser ces instants. C'était pas distribué au grand public, je crois que c'était distribué à certaines personnes pendant le week-end, mais c'était principalement un document à destination de la presse et des Insiders. Alors là on a également une pièce qui m'a été offerte euh, très gentiment par Insiders, et j'en suis super contente, en sachant que... Je suis quand même très chanceuse parce que bah voilà, Space Mountain c'est une attraction que j'ai jamais faite donc j'ai pas la tâche que certains fans peuvent avoir dessus. J'en suis parfaitement consciente. C'est une attraction qui est emblématique, iconique et qui est magnifique. J'espère que j'aurai un jour la chance de la faire puisque malheureusement je ne supporte pas les sensations fortes mais du coup le dossier de presse, bon déjà rien que la première page est sublime mais à l'intérieur il est divisé en plusieurs catégories en fait. Vous avez les origines, la conception et également bah, la version Space Mountain Mission 2. On n'a pas la version Hyper Space Mountain mais euh, c'est vraiment une très belle pièce et elle avait été éditée du coup pour le 20 e anniversaire de l'attraction. Euh, en 2015. Autre pièce que j'ai eu également la chance d'avoir via Insiders et c'est bah, la dernière de cette catégorie c'était à l'occasion de la fermeture euh, de l'hôtel New York. C'est un hôtel dans lequel j'ai jamais eu la chance de séjourner je suis déjà allée plusieurs fois dedans, je suis déjà passée devant mais j'ai pas eu la chance bah, voilà, de découvrir les chambres et je trouve ça très agréable du coup d'avoir euh, bah, cette petite pièce d'histoire en fait qui vous permet euh, d'immortaliser en photo bah, l'hôtel New York mais aussi de découvrir la future rénovation Marvel euh, qu'on attend avec impatience d'ailleurs. Bon et je termine avec les deux dernières pièces euh, de ma collection qui sont en fait les plus récentes puisque je les ai achetées assez récemment et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en fait. Ça fait assez peu de temps que j'ai repris euh, ma collection. Euh, J'en ai d'ailleurs un autre qui arrive prochainement et que je vous montrerai sûrement en story Instagram. Donc le premier c'est celui-ci. Donc c'est en fait le dossier de presse de l'ouverture des Walt Disney Studios. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en fait vu que le parc Walt Disney Studios a pour objectif de vous faire plonger dans le monde du cinéma et ben en fait le dossier de presse est un script comme si vous découvriez en fait le script d'un film et il est composé en fait de cette façon-ci et euh, je suis trop contente de le posséder je ne l'ai pas trouvé pour très cher je l'ai eu à 10 euros sur le bon coin mais euh, je l'aime d'amour bon et le petit dernier c'est celui-ci euh, que je suis très fière de posséder et qui m'a été recommandé d'ailleurs par euh, une personne de la Pixie Army donc en fait ça c'est un dossier de presse de... Euh, Disneyland California Adventure, mais avant en fait que ça devienne la version qu'on connaît aujourd'hui. Si vous avez regardé Imagineering Story, donc la série qui est sur Disney+, vous avez peut-être vu l'épisode où en fait on nous parle de Disney California Adventure et du projet que c'était de base, ça devait y avoir aucune touche Disney et en fait c'était un parc qui rendait hommage purement en fait à la Californie avant que ce soit un échec commercial et qu'ils décident du coup de faire quelque chose de complètement différent. Et en fait ce dossier de presse là, qui d'ailleurs est en anglais et c'est le seul du coup de ma collection qui est en VO, est à destination des cast members et présente le projet en fait dans les grandes lignes. Donc vous avez non seulement des images avant toutes les petites touches Disney, euh, vous avez beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de textes et vous avez ce genre d'image à l'arrière. Et c'est fou de se dire que ne serait-ce que la grande roue, il n'y avait pas ni la tête de Mickey ni la balle Pixar en fait à l'époque. C'était juste le petit soleil. Et il y a quelques petits vestiges en fait de cette période dans le parc, quand on y va, il y a plein d'endroits où on les regarde, et on se dit Ah, c'est pas vraiment Disney de base Et le Disney, le Pixar est un peu rajouté. Mais du coup je suis super fière d'avoir cette pièce. Je l'ai eue à 15€ je crois. Euh, donc c'est pas non plus hyper excessif. Et c'est un véritable petit trésor. Et je remercierai jamais assez la personne qui m'a envoyé le message privé pour m'en parler parce que.. Euh... Je suis beaucoup trop contente de posséder cette pièce dans ma collection. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que ça fait assez longtemps que je vous ai pas fait découvrir des petites choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si bah, vous connaissiez déjà le concept des dossiers de presse, si vous en avez à la maison ou pas. Pourquoi pas, ça peut être intéressant si vous avez des recommandations. Le prochain que j'attends, moi c'est un Toy Story. Donc c'est le Toy Story 2 et je suis trop contente parce que... Il n'y a pas d'art-off en fait sur Toy Story 2, donc euh, apparemment il a l'air assez fourni et j'ai vraiment trop trop de découvrir. En attendant la prochaine vidéo, ma pixie army, prenez soin de vous, je vous aime Bisous bisous bisous Et alors en scène post-générique, vu que je garde pas mal de petites choses de côté, bah je me suis dit que j'allais vous les montrer en post-générique puisque je les mets avec. Donc j'ai notamment euh, les envies de Plus qui étaient les magazines distribués au passeport annuel, j'ai quelques magazines backstage qui m'ont été offerts par Sarah puisque ce sont les magazines qui sont remis au cast member de Disneyland Paris j'ai le programme du Roi Lion à Londres mais pas que puisque bah j'ai d'autres petites pièces qui sont pas là d'ailleurs mais j'ai aussi Aladdin et la Belle et la Bête du Mogador que j'ai précieusement à la maison et j'ai également quelques dossiers de presse non Disney euh, donc j'ai le souvenir de Marnie mais j'ai aussi euh, tous en scène et comme des bêtes et euh, je dois admettre qu'ils sont quand même pas mal aussi ceux-là voilà je vous fais des bisous